Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo « Les accords piano qui sonnent ». Alors, on va voir un plan aujourd'hui euh, qui sonne moderne, qui sonne musique de film, qui dégage beaucoup d'émotions. Et vous allez voir que c'est très simple à réaliser et c'est vraiment efficace. Alors, je vais vous le jouer et je vais vous l'expliquer et je vais vous expliquer quels sont les accords donc, qui sont euh, finalement euh, utilisés dans ce plan-ci. Donc, je vous joue le plan. Vous avez vu comme ça sonne, c'est vraiment magnifique. Hein. Euh, donc les accords utilisés pour euh, ce plan sont Do majeur, Ré mineur, Do basse demi, Fa majeur, La mineur, Sol, Fa, Do basse demi. À nouveau, La mineur, Sol, Fa et Do. Et donc, j'ai utilisé des notes passe-partout. Hein. Donc, si vous n'êtes pas habitué avec l'utilisation des notes passe-partout, je vous invite à regarder la première vidéo de cette série, les accords euh, piano qui sonnent la main en or. Vous allez voir donc une technique euh, vraiment super efficace pour euh, arranger donc une suite d'accords pauvres en quelque chose de moderne. Euh, donc, vous avez vu, j'ai en fait simplement à la main gauche joué des octaves comme ceci pour chaque accord donc de ma grille. Donc, pour Do majeur, j'ai utilisé... Octaves de do pour ré mineur, des octaves de ré pour do basse de mi, j'ai utilisé des octaves de mi pour euh, fa majeur, j'ai utilisé des octaves de fa, la mineur, j'ai fait la la pour sol, sol sol pour fa majeur, fa fa do basse de mi, voilà, enfin tous mes accords donc j'ai simplement joué comme ça, donc soit les fondamentales ou bien sûr hein, pour le do basse de mi j'ai joué les mi, hein. donc euh, c'est renversé sur la tierce, donc c'est mi étant la tierce de do majeur. Et à la main droite, j'ai simplement joué ce motif. Donc... Même chose sur le second accord. Sauf que j'ai utilisé aussi le Ré. Donc j'ai fait Do, Sol, Do, Do, Sol, Do, Do, Sol. Et ensuite j'ai fait Do, Sol, Do, Do, Sol, Do, Ré, Sol. Ok. Ensuite je reprends. Euh, cette fois-ci avec Mi. Ici je déplace simplement... Eh bien, mes notes à la main gauche sur Mi. Do, sol, do, do, sol, do, do, sol. Fa. Do, sol, do, do, sol, do, ré, sol. Ok. Euh, je reprends. Je pourrais très bien m'arrêter aussi sur fa faire un petit peu comme une pause, hein, un petit point, euh, Donc, euh, et puis on reprend, ça permet de respirer un peu, ça casse un petit peu le côté routinier donc de, de ce motif qui tourne en boucle, et je reprends. Pareil sur le Do basse de Mi, je me suis arrêté ici sur le Do. Hein. Je reprends sur La mineure maintenant. Et je conclue sur Do. Donc à la main droite, hein, Do, Sol, Do, Do, Sol, Do, Do, Sol. Et ça reprend après. Do, Sol, Do, Do, Sol, Do, Ré, Sol. Ok Donc... Là, je m'arrête sur Fa. Je m'arrête également sur le Do basse demi, donc avec, avec le Do ici, je reprends la mineur, Sol. Voilà. Donc simplement avec deux trois notes à la main droite qui, qui se battent en duel, et simplement en changeant comme ça en octave euh, mes accords, juste en jouant les fondamentales, ou là ici la tierce, et eh bien j'ai quelque chose de vraiment efficace.